Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment interroger une base de données avec where et not. Donc ma base de données InfoAni contient une table animale et euh, dans cette table animale j'ai des informations euh, sur euh, l'habitat de, de certains animaux. Alors par exemple, ça c'est une requête qui me permet de, de connaître les noms des animaux qui vivent dans le désert. Et donc l'intérêt du note ça va être de nier euh, d'avoir le contraire de ceux qui vivent dans le désert, donc ceux qui vivent ailleurs que dans le désert. Donc on reprend notre requête et devant notre condition habitat like désert, on va rajouter un note. Et donc quand on fait ça, on obtient donc les 150 animaux de ma base de données euh, qui ne vivent pas dans le désert donc on a 18 qui vivent dans le désert, 5, 150 qui vivent pas dans le désert, donc on va quand même se faire une petite vérification donc count étoile well from animal voilà donc j'ai 168 animaux euh, répertoriés dans ma base avec ceux qui vivent dans le désert et ceux qui vivent en dehors du désert avec le donc note de notre condition bah ben, voilà on a réussi notre super mission, donc sur ce, je vous dis merci pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.